Bonjour, je suis Régis Samon, formateur et coach marketing, spécialiste des PME en difficulté de vente. Dans cette vidéo, nous allons voir une très mauvaise habitude de travail qu'on retrouve souvent chez les entrepreneurs débutants. Alors, j'ai fait cette vidéo pour deux groupes d'entrepreneurs. D'abord, je l'ai fait pour vous, les salariés qui avez lancé une petite affaire dans l'espoir de pouvoir vous mettre à votre propre compte à temps plein plus tard. Car sans le savoir, c'est cette mauvaise habitude que nous allons voir, cette mauvaise habitude de travail, qui va faire que vous n'allez jamais pouvoir tirer suffisamment de revenus de votre business et espérer pouvoir un jour démissionner. Je fais également cette vidéo, surtout pour le deuxième groupe d'entrepreneurs. Ce sont les salariés qui viennent tout juste de démissionner ou qui viennent de perdre leur emploi et qui ont décidé de se mettre à leur propre compte. Alors, pourquoi spécialement vous? Spécialement vous parce que, vous avez transporté cette mauvaise habitude de travail depuis votre ancien statut de salarié jusqu'à votre nouvelle entreprise. Et donc, si vous ne corrigez pas rapidement cette mauvaise habitude, votre entreprise ne pourra pas vous nourrir comme le faisait votre ancien, votre ancien salaire. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer à piocher dans, votre, dans vos réserves personnelles pour vivre jusqu'à ce que vous arrivez à l'épuisement. Et donc, comme ça, petit à petit, vos premières difficultés financières vont commencer à apparaître vous n'allez plus pouvoir payer vos fournisseurs. Ensuite, ça sera vos salariés que vous n'allez plus pouvoir payer. Et ce que vous redoutez va finir par arriver. C'est-à-dire que vous serez obligé de rechercher un emploi ou et d'abandonner vos rêves d'entrepreneur. Par contre, si vous arrivez à supprimer cette mauvaise habitude de travail, vous allez pouvoir doubler vos ventes de 1. Vous allez pouvoir multiplier rapidement vos revenus par 3, voire même par 10. En plus de ça, tout votre entourage verra votre entreprise progresser et grossir à vue d'œil, année après année. Alors, c'est quoi cette mauvaise habitude de travail de débutant qu'on retrouve chez les débutants entrepreneurs J'appelais cette mauvaise habitude de travail la déshydratation marketing. Déshydratation comme le corps humain manque d'eau, euh, exactement, c'est le même mot. Donc, la déshydratation marketing, il s'agit en fait de, de, de l'entrepreneur qui n'accorde pas du tout son temps de travail à son marketing ou qui en accorde très peu. Ça veut dire tout simplement que vous passez très peu de temps à conquérir de nouveaux clients, à, à trouver de nouveaux marchés ou à améliorer votre communication marketing. C'est un constat en fait que j'ai fait moi-même en tant que coach des patrons de, de, des PME en difficulté de vente. C'est un constat qui a été également, à ma grande surprise, confirmé par une enquête de l'Association américaine de marketing publiée en 2010. En analysant en fait les activités des patrons d'entreprise, cette enquête a révélé que la plupart des petites entreprises consacraient au moins, consacraient quatre fois moins de temps et d'argent à leur marketing que les entreprises à succès. C'est cette même enquête qui a révélé que certains des grandes entreprises, des patrons des grandes entreprises, consacraient jusqu'à 50% de leur temps à travailler sur le marketing. Des patrons comme Steve Jobs d'Apple, considérés par beaucoup comme un génie du marketing plutôt qu'un génie de l'informatique. Ces patrons des grandes entreprises travaillent d'arrache-pied pour acquérir des nouveaux marchés. Ils, ont, ils parcourent le monde entier pour conquérir de nouveaux marchés dans d'autres pays pour installer, pour installer des nouvelles filiales. Quant aux petits entrepreneurs, l'enquête rapporte qu'ils consacrent à peine 10% de leur temps de travail au marketing. Et c'est là votre grosse erreur. Les petits entrepreneurs accordent trop de temps et des tâches de, à des tâches de production ou à des tâches administratives, au lieu de prioriser les tâches marketing. Je vous comprends, vous cherchez instinctivement à travailler dans votre domaine de compétences. Prenons par exemple le, le cas d'un tailleur du quartier. Ce qu'il sait avant tout, c'est le coût des vêtements. Donc le gars, quand il ouvre son propre atelier de couture, il commence à bosser 8 à 10 heures de temps, euh, euh, la tête baissée, à coût des vêtements pour toute la, euh, toute la journée pour ses clients. C'est naturel. Sauf que le lendemain, ce qu'il oublie, c'est qu'il risque de ne pas avoir de clients parce qu'il n'a pas consacré une seule minute à chercher les clients du lendemain et pour les jours suivants. Voilà comment on devient petit à petit victime de la déshydratation de son marketing. Beaucoup de PME souffrent de la déshydratation au marketing sans en prendre conscience ou sans prendre conscience de sa gravité en matière de business. Parce que c'est une mauvaise habitude de travail qui est naturelle quand on a été salarié ou quand on a fait des études pour devenir salarié. J'ai vécu cela quand moi j'ai commencé à entreprendre à temps plein. J'ai une formation en finance comptabilité et j'ai été pendant 10 ans salarié d'entreprise avec une expérience professionnelle en audit, en contrôle de gestion et bien entendu en management. Donc, naturellement, naturellement, quand je me suis retrouvé à mon propre compte, ce sont les mêmes domaines que j'ai privilégiés. Je passais énormément de temps à concevoir des tableaux de bord et de suivi. J'ai recruté euh, quelqu'un pour faire mes tâches marketing et de vente. Et petit à petit, j'ai commencé à être victime de la déshydratation de mon marketing. J'ai commencé à ne plus avoir suffisamment de clients pour payer les salaires, pour payer les loyers, etc. C'est exactement ce que je veux vous aider à éviter et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Parce qu'au début de votre activité, la plupart du temps, en tant qu'entrepreneur, vous ne prenez pas conscience de trois choses. La première, c'est que vous oubliez qu'aucune entreprise ne peut croître si elle n'acquiert pas constamment de nouveaux clients. Le commune que je constate souvent, c'est ceci. C'est qu'en règle générale, vous fournissez beaucoup d'efforts en marketing au début de l'activité. Là, vous êtes chaud, vous êtes, vous êtes dans, le, dans le marketing. Mais dès que vous avez atteint un petit niveau de revenus, vous diminuez vos efforts marketing. Vous les stoppez même carrément. La deuxième, la deuxième chose que vous ignorez, c'est que quand vous cessez vos efforts marketing, vos ventes ne font pas que stagner, hein. vos ventes finissent par régresser à cause de la concurrence directe et de la concurrence indirecte. Vous oubliez qu'en fait, chaque année, chaque année, il y a au, au, des milliers d'entreprises qui se créent, comme vous. Par exemple, en Côte d'Ivoire, en 2018, le CPC a annoncé plus de 7000 entreprises créées en six mois en Côte d'Ivoire. Vous pensez que ces entreprises vont chercher leurs clients où Mais chez vous, c'est votre marché que ces entreprises vont attaquer. Ce sont vos clients potentiels qu'elles vont conquérir. Donc, en plus de ça, le, il faut savoir que le marché ivoirien, personnellement, il est, il est petit en population. On a une croissance démographique, selon les statistiques, de 15 000 habitants par an. Quand je compte uniquement les nouvelles entreprises créées, en six mois, en 2018, ça fait à peu près deux clients potentiels par an, pour tout le marché. Ça fait un tout petit marché à partager avec vos concurrents. La troisième chose que vous ignorez quand vous débutez, c'est que la plus grande partie de votre travail, quand vous créez une entreprise commerciale, c'est de vente. Entreprise commerciale veut dire entreprise qui vend. Une entreprise qui génère des bénéfices, une entreprise qui est lucrative. Ce n'est pas une ONG, ce n'est pas une organisation bénévole à but non lucratif. Donc, quand cette mauvaise habitude que vous avez, quand vous créez une entreprise commerciale, c'est incompréhensible, ça n'a pas de sens quand vous passez le plus, clair, le plus clair de votre temps dans la gestion comme si vous étiez un agent public d'État. Vous oubliez complètement qu'une entreprise commerciale, c'est au moins deux ou trois activités. Soit vous passez votre temps à acheter et vendre, ça c'est le commerce, soit vous achetez, vous produisez et vous vendez. De toute façon, vendre, vous vous rendez compte que c'est l'activité commune à toutes les entreprises commerciales, toutes les formes d'entreprises commerciales. Donc si vous ne vendez pas, c'est parce que vous avez pris la mauvaise habitude de déshydrater votre marketing. C'est tout simple. Donc, changez cette habitude et vous verrez vos ventes progresser considérablement et petit à petit. Réorganisez votre temps de travail tous les jours. Essayez de vendre beaucoup plus. Mais bon, peut-être que vous me direz comment organiser votre, votre temps de travail. C'est simple. Utilisez la même règle d'hydratation du corps humain pour organiser votre temps de travail. Le corps humain contient 60 à 65 d'eau. C'est pareil en business. Vous avez 8 heures de travail, consacrez au moins 5 heures de temps par jour pour votre marketing. Le reste des 40 du temps, les 3 heures, vous pourrez les répartir pour les autres tâches. Même si, et ça je reprends, même si vous avez déjà recruté quelqu'un pour vendre, vous, ça ne doit rien changer à votre habitude. Consacrez toujours le même temps de 5 heures par jour à votre marketing. À la seule différence que vous allez maintenant déléguer à votre collaborateur les tâches d'exécution commerciale. Vous vous consacrez aux tâches marketing de conception et vous déléguez les tâches d'exécution. Occupez aussi votre temps aux tâches de contrôle des actions marketing ou des actions commerciales. Pour vous donner une idée euh, claire, je dressé une petite liste de tâches importantes auxquelles un entrepreneur doit accorder vraiment tout son temps de travail, en tout cas la majorité de son temps de travail. La première tâche est la plus indispensable, c'est la stratégie d'attraction et la prospection de nouveaux clients. Pour moi, c'est la, la stratégie qui consiste à attirer l'attention sur vos produits et à susciter de l'intérêt pour vos clients potentiels. C'est la plus importante. C'est elle qui aura un impact considérable sur votre chiffre d'affaires. Même si vous déléguez l'exécution de la prospection, vous devez au moins participer à la conception. Ou bien au moins, tout au moins à la validation ou au suivi de votre stratégie d'attraction. La seconde tâche la plus importante, c'est de travailler à la création de valeur. Dans ce cas-là, il s'agit de travailler à l'amélioration des produits existants pour mieux satisfaire la clientèle, ou de travailler à la conception de nouveaux produits pour conquérir de nouveaux marchés. La troisième tâche, c'est de travailler à la présentation de vos offres commerciales. Il s'agit de répondre à la demande classique de vos clients qui demandent vos prix, ou bien de répondre aux appels d'offres. Ça doit faire partie de vos tâches prioritaires en tant que patron. Vous ne pouvez pas faire autre chose. Il y a d'autres tâches à maîtriser, bien sûr, en tant que patron, mais ça, vous pouvez, au fur et à mesure, euh, les apprendre. Mais ceux que je viens de citer, les trois que je viens de citer, ce sont, à mon humble avis, les tâches les plus importantes pour un entrepreneur. Voilà, donc ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que pour casser la mauvaise habitude de déshydrater votre marketing, si vous voulez euh, augmenter euh, vos revenus, vous devez à accorder l'essentiel de votre temps de travail d'entrepreneur à vendre plus. Consacrez 5 heures au moins par jour à améliorer vos ventes et vous verrez que votre entreprise sera toujours en croissance constante. Bien sûr que consacrer autant de temps de travail à la vente, il faut savoir bien sûr ce qu'il faut faire et puis comment le faire. Et donc si vous êtes dans ce cas que la vente c'est quelque chose de nouveau pour vous et que vous ne savez pas comment vendre, vous ne connaissez pas les fondamentaux, je vous conseille de lire ou de relire le volume 1 des stratégies indispensables pour augmenter vos ventes que vous pouvez télécharger en cliquant simplement au-dessus ou au au-dessous de cette vidéo. Vous pouvez aussi m'envoyer par e vos questions. L'adresse est la suivante qui s'affiche à l'écran. cabinet amp.yahoo.fr ou marketing pratiquecom Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de formation marketing. Ciao, ciao.